Salut salut, ici c'est Rexpotam et on est parti pour l'épisode 21 de Compotam. Alors aujourd'hui, et comme les deux fois d'avant, nous allons nous intéresser à une composition que j'ai déjà écrite, toujours sur le cycle 3. Euh, alors avant ça, euh, ben, je ne sais pas si tu remarques, euh, peut-être ça se voit, j'ai redistribué, re, remodifié la disposition de, de mon bureau... Euh, c'est pas forcément très important pour toi en tout cas, mais moi ça me permet d'avoir un peu plus de, de vision sur la pièce c'est un peu plus agréable pour travailler et pour positionner aussi mes caméras d'une façon un peu plus agréable j'espère que ce sera mieux euh, voilà pour ce petit aparté, alors juste avant de démarrer l'épisode, hein, comme d'habitude euh, bah je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains épisodes euh, si cet épisode te plaît, tu également laisser un pouce bleu et je t'invite comme toujours à me laisser un commentaire parce que j'en suis friand toujours voilà alors la chanson que nous allons voir aujourd'hui c'est hiver euh, hein, j'en avais parlé la dernière fois c'est le pendant de l'autre chanson qui qui est le début de l'année finalement hiver c'est la fin de l'année j'avais un peu cassé ce soir, je suis désolé. Euh... Oui, printemps, euh, j'en ai parlé d'hiver, parce que dans printemps, c'était un petit peu un clin d'œil en disant euh, « bah, vivement l'hiver ». Et on va voir qu'en fait, l'hiver, bah, ce n'est pas si drôle que ça. Euh... Parce que bah, c'est la saison où un peu tout s'achève. <rire> Et en particulier euh, dans cette chanson-là, euh, qu'est-ce qui s'achève ben Notamment la vie. Hein. Ce sont des, des souvenirs un petit peu douloureux qui ont guidé le euh, l'écriture de cette chanson. Euh, bon, par contre, je vais bien entendu pas rentrer dans les détails hein, qui sont personnels, mais euh, j'ai essayé de faire un texte qui puisse parler à beaucoup d'entre nous, parce que je pense qu'on est quasiment tous touchés, si ce n'est tous. Euh, par des drames bah, qui surviennent euh, pendant notre vie. Hein. Donc voilà, euh, d'une manière très générale pour présenter cette œuvre. Alors, euh, bah tiens, puisqu'on a commencé par là, on va parler tout de suite du texte. Euh, alors, Hiver, le texte, bah, c'est un texte simple en quatre euh, couplets. Et quatre refrains en fait. Le, le, chaque refrain a son, a son propre texte avec le même leitmotiv qui revient c'est l'hiver. Et avec des rimes identiques. Euh, voilà, avec un petit pont entre le troisième et le, le quatrième couplet, histoire d'apporter une petite diversité. C'est une chanson qui est relativement longue. Et euh, qui finalement n'a pas tant de diversité que ça, euh, c'est aussi un peu voulu d'avoir une ambiance un petit peu pesante et un petit peu toujours pareil, toujours trop, sans trop avancer, euh, bah ça va avec le thème. Euh, alors, les frimas sur ma peau dense, euh, mes doigts sont déjà bleus, ici bas en ton absence, je revois nos adieux. Euh, donc là c'est une façon un petit peu de, de présenter ce texte d'une façon un petit peu générale. Euh, bah donc c'est l'hiver, et euh, tout de suite, en ton absence. Euh... C'est l'hiver dans la chambre que t'aimes étant, tout est noir à présent. Ben oui, t'y es plus. Euh... Hier encore, au coin du feu, je cherchais ta mémoire, mais dehors, la lune bleue embrume ton histoire. Euh... Alors oui, je, je te cherche, mais tu vois bien... Hein c'est pas forcément évident euh, parce, que, parce que le temps passe parce que parce que voilà euh, effectivement l'histoire commence à, à s'éloigner un petit peu c'est une mémoire c'est peut-être un petit peu lointain déjà euh, c'est l'hiver mais pas fuit l'horreur du néant et eh oui où es-tu maintenant « Le chemin blanchi fendit les étoiles glacées. » Alors je vois ce chemin un peu euh, couvert de, de verglas euh, scintillant sous la lune. Euh, donc la nuit seule, euh, bon, dans, un, voilà, dans un environnement pas forcément très, très, très sympathique. « Dans ma main perdue vacille la flamme des années. Euh, » Là c'est vraiment... Bah, en même temps, euh, c'est un souvenir, mais c'est un souvenir qui m'appartient. Et le seul moyen de te garder... Eh bien, c'est de garder ce souvenir, mais c'est quand même très fragile. Euh, c'est l'hiver, le vieux train siffle tristement. Alors là, c'est l'idée un peu bah, d'agrandir le, le paysage, euh, toujours cette idée de, de solitude, mais du coup beaucoup plus vaste. Et je t'entends dans le vent. Que te dire après ce temps La vie m'a bousculé. Ben oui, bien entendu, la, la vie avance, euh, hein, comme on dit, même le, le jour, ce genre de... De, de drame arrive, on dit « la vie continue ». Et oui, sur le, le jour même, c'est pas évident à, à, à comprendre, mais avec les années qui passent, et ben on se rend compte que oui, ben oui, bien entendu, la vie continue et la vie te bouscule chaque jour. « Mets au rire, de temps en temps réchauffe mes soirées, parce qu'il reste quand même ce souvenir. C'est l'hiver, à côté de ton grand lit blanc, quand sera le printemps ?» Et là, c'est un clin d'œil à printemps, et la boucle est bouclée. Euh, du printemps on aspirait à l'hiver et de l'hiver on, on aspire à nouveau au printemps qui va arriver voilà pour ce texte j'espère qu'il te parle un petit peu n'hésite pas à me le dire dans les commentaires euh, au niveau musical alors j'ai fait une petite analyse c'est tout récent hein euh, j'ai fait ça pour préparer cet épisode euh, c'est une chanson que j'ai écrite en 2018 euh, à l'époque à l'époque on va dire, euh, je me souciais pas tellement de, de ce genre de choses, du solfège, des accords, de tout ça. Je savais qu'empiler trois tons euh, avec des tierces, ça faisait des accords, ça marchait bien. Donc du coup ça faisait une musique qui était peut-être beaucoup plus organique, du coup beaucoup moins réfléchie peut-être que ce que je fais maintenant. Hein. c'est n'est pas forcément un défaut, hein. des fois je, je me complique peut-être un petit peu la vie mais actuellement, il faudrait peut-être que j'en retrouve un petit peu. Cette fraîcheur-là, je ne sais pas. Bon, euh, en tout cas, voilà, c'est une façon différente de composer. Et donc, du coup, ben, j'ai posé les accords. Mais franchement, euh, j'ai envie de te dire, peut-être, je vais pas t'en dire plus que de te montrer l'écran. Parce que c'est des accords qui sont pas simples. La chanson est en mi mineur. Mais il y a beaucoup d'accords mineurs. Euh, les seuls accords qui sont majeurs, ben, tu vois, c'est... Euh, la, la septième du, de la, de la tonalité pas la sensible à hein, la septième hein. c'est une, une sensible diminuée enfin, c'est voilà, un ton en dessous du, de, de la tonique euh, qui lui est majeur mais du coup qui ne se résout pas vraiment euh, suite avec un fa dièse euh, hein, qui, qui, qui provient du ré hein, finalement euh, sus 2 c'est à dire qu'au lieu d'avoir fa dièse la dièse euh, ou là, ça dépend de majeur ou mineur, et Do dièse, tu as un Fa dièse, Sol dièse, euh, Do dièse, qui donne quelque chose de, de très suspendu, n'est-ce pas Et euh, on revient par cet accord-là en Mi mineur. Donc, si j'essaye de jouer un petit peu juste comme ça, hein, je ne promets rien, peut-être je couperai au montage. Ben, si je pose juste les accords, hein, je vais juste les plaquer. Donc, Do mineur, pardon, Mi mineur, hein, on est d'accord, Do mineur 7, La mineur, j'aurais dû le prendre à l'octave, je refais, Mi mineur, Do mineur 7. La mineur, La sus 2, Si mineur, Ré, Fa dièse, euh, donc je le Ré je reprends à l'octave pardon, Fa dièse, sus 2, et revient sur le Mi. Do mineur plus la sixième la sixte, euh, Do mineur pardon. donc tu vois les accords s'enchaînent pas trop mal le sus2 qui me ramène sur un si mineur qui me ramène lui sur le ré il suffit de monter d'une tierce ben, à nouveau je le remets à octave parce qu'après c'est pas facile. Par contre on a un Fa dièse diminué. Ad 4. Euh, donc je vais pas aller plus loin parce qu'après bon, ça, on revient un petit peu sur les mêmes accords. Fa dièse diminué Ad 4. C'est une façon de l'analyser. Euh, c'est peut-être pas forcément la meilleure, je sais pas te dire, euh, mais vu que c'est ce qui a à la base, c'est pas complètement déconnant. Bon, euh, bref, c'est vraiment des accords que j'ai écrits euh, à la volée en essayant d'avoir une, plus une conduite de voix en fait euh, qu'une conduite d'accord, donc ça fait des choses assez intéressantes. Et tu vas voir quand on va jouer le morceau, ben tiens d'ailleurs, oui. Euh... Je vais juste faire une toute petite modification. On va jouer pour l'instant sans le soliste. Euh, donc voilà, l'introduction. Bon, les sons valent ce qu'ils valent, hein, ce ne sont pas les sons définitifs. Donc c'est assez lourd, t'as beaucoup de basses. Et ces petits pizzicati là, qui rappellent un peu l'hiver, c'est un un cliché classique quelque part d'utiliser ça pour avoir un peu le frémissement de l'hiver. Et écoute ça, et à chaque fois on a ceci en pédale, et voilà le chant. Donc on fait un. petit petit passage par quelques accords majeurs, mais c'est vraiment juste pour passer. Hein. Sus 4 qui nous ramène au sol, Si bémol, facette qui nous permet d'arriver à un sol mineur. Et on revient, bien entendu, au deuxième couplet. Euh, si je joue juste pour juste pour le plaisir de jouer déjà un petit peu, je vais le chanter avec ton qu'à faire. Euh, J'espère que ça c'est fort. J'ai loupé l'intro juste pour partir directement sur ce premier couplet. Les frimas sur ma peau danse, mes doigts sont déjà bleus Ici bas, en ton absence, je revois nos adieux C'est l'hiver, dans la chambre que taimes tant. tout est noir à présent. Voilà, et on renchaîne sur le deuxième couplet. Euh, voilà, donc une, une mélodie somme toute simple. Avec juste ce qu'il faut de notes conjointes et ce qu'il faut de sauts so, qui permettent un petit peu de, de varier un petit peu la mélodie. Elle, je trouve hein, qu'elle n'est pas trop mal construite. Euh, encore une fois, enfin c'est juste pas pour me jeter des fleurs, c'est parce que cette chanson, ça fait plus de deux ans que je l'ai écrite. Euh, c'est juste qu'avec le recul, oui, oui ça, ça fonctionne plutôt bien. Je suis assez fier de cette chanson. <rire> Euh, voilà ce que je pouvais dire sur la musique, et on a vu également le texte, et eh ben écoute, euh, il nous reste à parler du clip, hein. donc euh, je vais te proposer une nouvelle version de cette euh, chanson Donc euh, j'ai réenregistré -ré pour l'occasion, avec un clip. Alors là j'ai essayé quelque chose de nouveau au niveau graphique, pareil, tu me dis dans les commentaires si ça fonctionne ou pas, euh, autant pour printemps, j'avais juste, je m'étais juste enregistré euh, au téléphone, enfin sur mes caméras, euh, avec l'ancien clip dans un coin. Là j'ai fait l'inverse. J'ai mis le clip en grand et je me suis incrusté dedans, donc avec l'utilisation notamment d'un fond vert. Enfin j'ai essayé un certain nombre de choses. Euh, bah, tu me diras si ça fonctionne, hein. ça, ça risque de faire un petit peu amateur, mais il ne faudra pas m'en vouloir, c'est la première fois euh, que je fais ce genre de traitement. Euh, bah écoute, euh, il me reste à te souhaiter une bonne écoute Et à la prochaine Ciao ciao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 c'est noir à présent Je cherche ta mémoire Mais dehors la lune bleue Embrume ton histoire C'est l'hiver Mais pas fui l'horreur du néant Où es-tu maintenant Le chemin blanchi, fendille les étoiles glacées. Dans ma main perdue vacille la flamme des années. C'est l'hiver, le vieux train siffle tristement. Je T'entends dans le vent. que te dire après ce temps la vie m'a bousculé mais ton rire de temps en temps réchauffe mes soirées c'est l'hiver à côté de ton grand lit blanc quand le printemps